Yo tout le monde ici MightyFake et aujourd'hui je vous montre comment avoir des adresses mail à l'infini utile pour rester anonyme lorsqu'on s'inscrit quelque part sur internet Lorsqu'on fait tester la fiabilité d'un site web qui en a besoin Ou alors pour éviter les spams sur sa boîte mail personnelle Sur ce c'est parti Ok donc la première étape qui est d'ailleurs la seule étape même de ce tutoriel C'est de visiter l'un des sites que je vous présente là ils se ressemblent quasiment tous avec en haut de page l'adresse même que tu dois utiliser et quelques boutons comme euh, bouton pour copier l'adresse, pour changer ou bien pour la supprimer et en dessous tu as juste la boîte de réception voilà c'est à dire où tu vas recevoir tes, tes messages naturellement. Donc euh, je vais tester en direct les adresses mail qui sont là et je vais essayer de d'envoyer un message à chacune d'entre elles au travers de mon adresse mail Google. Donc je vais copier toutes les adresses qu'il y a là. Puis ici, je copie aussi là. Et je vais leur envoyer un message avec mon adresse personnelle. Que vous voyez euh, en temps réel que les adresses mail marchent en effet. Donc le message que j'envoie, c'est juste un like. Voilà, juste un like en objet et juste un like en, en message proprement dit. Donc le message est envoyé. Je vais ouvrir le Temple. Je descends au niveau de la boîte de réception, là, et le message, vous voyez, le message est bien arrivé. Juste un like que j'ai envoyé avec mon adresse, il est bien là. Je vais tester avec le deuxième site, donc, voilà, directement, vous voyez, le message est arrivé. On dit là, deux, il y a deux minutes, donc, c'est OK, sans problème. J'ai cliqué dessus pour l'ouvrir, et c'est bien ça le troisième site aussi a reçu le message il est bien ici juste un like donc ce site aussi il passe on va tester donc le quatrième site qui semble avoir un retard donc je vais actualiser et ça ne marche pas toujours donc là j'ai plutôt j'ai encore réenvoyé le message avec mon adresse mail et il est arrivé vraiment ça n'a pas tenu compte de la première fois mais la deuxième fois oui, c'est passé donc c'est tout. C'est juste ça. Vous vous rendez sur un des sites et vous utilisez l'adresse qu'on vous donne. Sur ce, c'était MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle découverte digitale. Si tu abonné à la chaîne. Bye.